Bonjour à tous et à toutes, c'est Jacqueline et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Palladium. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour l'épisode numéro 2 de Palladium. Et juste avant que l'épisode commence, je vais juste euh, euh, m'excuser par rapport à la durée du dernier épisode, à également la miniature qui est tout simplement inexistante. Enfin, je veux m'excuser par rapport à plein de trucs et... et au final la vidéo a quand même pas mal marché parce qu'elle a quand même fait 25 vues en 8 heures, ce qui est énorme pour moi. Et, euh, et voilà donc je voulais surtout vous remercier par rapport à ça. J'espère en tout cas que l'épisode 2 de Palladium sera beaucoup plus long que le premier. J'espère qu'au moins celui-là durera au moins 5 minutes et euh, j'espère également avoir de, aussi bons retours que bah, sur le dernier. Je vous dis à tout pour ceux qui sont très observateurs, vous avez tout simplement pu voir que bah, j'ai tout simplement agrandi la ferme euh, de pas mal euh, de trucs. Euh, j'ai également acheté euh, un stack de graines euh, pour 500$. Euh, dollars. Donc c'est pour ça également qu'aujourd'hui on va devoir surtout se refaire pas mal euh, d'argent. Et surtout, pour faire quelque chose également, aujourd'hui je vais créer des Travel Leggings. Pour ceux qui ne le savaient pas, les Travel Leggings étaient tout simplement un mode ajouté par le Palama qui nous permet tout simplement de courir beaucoup plus vite lorsqu'on est dans la nature. Le problème, c'est que ça coûte juste hyper cher. Il faut des plumes mais également du cuir, ce qui est plutôt rare à obtenir sur Palladium. Après vérification, il me faudrait tout simplement 360$. dollars. Mais tu les as déjà ces 360$ Oui. Sauf qu'actuellement je suis tout simplement à 3292$ et je vais même tout simplement... C'est pas énorme mais si j'achète quand même de quoi me faire les Travel Leggings, je serai tout simplement en dessous des 3000$. Or, à partir de maintenant, je vais me lancer un défi. Rester au-dessus des 3000$. Aujourd'hui nous allons devoir vendre nos minerais ainsi que créer les Travel Leggings. Je vais même pouvoir commencer à chercher des bases car j'ai réussi à trouver un fendium. Le voici, notre petit fendium. c'est tout simplement un des minerais les plus rares euh, du jeu, même je pense euh, le deuxième ou le troisième, juste pour vous montrer, pour en acheter un c'est 15 000 dollars. Maintenant je vais tout simplement procéder à la vente de tous nos minerais et on se retrouve juste après. à tout de suite. Avant que la vidéo continue, je vais juste vous prévenir de quelque chose. J'ai oublié de record le moment où j'ai tout simplement crafté les travels Guinness. et également un sujet totalement autre qui m'a fait perdre énormément de temps au tournage un mec m'a tout simplement TP kill et m'a volé une pioche ce qui m'a tout simplement empêché de record la suite de l'épisode donc il y aura quand même une petite fin avec, euh, avec une personne très sympa sur ce on tourne à la vidéo bon, on se retrouve avec euh... <rire> en gros regardez lui donc euh, I, euh... ce genre là euh, m'a tout simplement euh, demandé de se TV et il m'a tout simplement donné euh, beaucoup de palladium parce que j'étais hyper pauvre et donc bah là il me donne énormément de palladium euh, gratuitement regarde regarde regarde regarde dans le chat gros ah. il est 10h45 genre, tout, je, je, je, je me dis bon bah voilà je vais je vais commencer à miner un petit peu vite fait je commence à, faire un peu à miner et tout et tout ça euh, voilà je vais bientôt record la suite de l'épisode euh, ben bah, celui là quoi et là, là, je vois un mec qui me demande de me TP et tout et tout ça, et bam, le mec il me donne euh, 11 palladium, je crois. Le mec me donne 11 palladium, du palladium et tout, gratos. Mais là, les gars, mais là, je fous le full palladium, il est pour moi. Enfin, mais le mec, c'est. Le mec, il était pas du tout obligé. Le mec, il a, il a fait, mais t'es super pauvre. Je lui ai dit, ah bah oui. Il m'a dit, oh bah attends, regarde, tiens, c'est pour toi. Et après, il m'a donné tout son palladium. J'ai fait, what the fuck, mec, mais t'es trop sympa. C'est. Franchement. J'ai vraiment envie de dire, il y a très très peu de gens comme ça sur Palladium. Enfin, il y, y a très peu de gens aussi honnêtes que ça sur, euh, sur Palladium. C'est vraiment un truc de ouf. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, le mec, j'ai quasiment envie de regarder s'il si est dans une fac et lui demander s'il veut bien m'inviter dans sa fac, tu vois. Enfin, c'est... C'est incroyable. En fait, au moins, ça me rentabilise euh, le Palladium euh, que j'ai perdu euh, à cause de... Enfin, pour rester poli. <rire> Mais regarde ça Mais what the fuck What the fuck Non Non Non Non, non, non, non, mais... Je reviens, attends... Oula <rire> Il me fait peur non, j'ai vu qu'il y avait du paladien à la main. QUOI Mais QUOI QUOI Mais what the fuck, je comprends pas Mais what the fuck les gens, merde, j'ai oublié le F3. J'en ai encore plein. Oh. Un stack. Sérieusement. En tout cas les gens, si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la prochaine avec toujours notre stuff en paladium, je l'espère. Salut tout le monde, c'était Lockin